Bonjour à tous, euh, c'est assez fort, je parle assez fort, euh, ça Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter en, euh, les optimisations qu'on qu a été amené à faire dans une application transactionnelle, euh, l'exemple le, c'est Triton, euh, mais avant ça je vais commencer par me présenter, donc euh, je suis Cédric Prière, euh, je suis le fondeur et... Bah, je, Fondeur et manager de B2CK, qui est une société de développement de logiciels, principalement de logiciels libres. Euh, je suis le co-créateur et aussi je fais office de euh, BDFL pour le projet Triton, euh, qui a maintenant euh, 10 ans. Je crois qu'on a fait le, la première release il y a pile, plus ou moins 10 ans, euh, aux alentours de, de ce mois-ci. Euh, alors, ça va être... Donc je vais... Principalement parler du feedback qu'on a eu sur le développement de Triton. Euh, alors Triton, qu'est-ce que c'est C'est un logiciel de gestion d'entreprise qui est un fork qui vient de TinyERP. Euh, qui à l'époque s'appelait TinyERP, euh, qui maintenant s'appelle, euh, enfin, appelé OpenRP, et maintenant s'appelle Odoo. Euh, nous quand on l'a forqué, ça s'appelait encore ERP. et on, on est maintenant à la version 5.0. Donc euh, on a un historique avec ce projet. Euh, enfin, un, un historique commun avec le projet, et une évolution un peu, un peu différente par après. Euh, donc voilà, c'est un fork. Et alors, la particularité, c'est qu'en fait, on a hérité d'un ORM custom. Euh, c'est pour des raisons historiques, c'est-à-dire que quand le projet KINURPA euh, a démarré, il n'y avait pas encore vraiment d'ORM dans le monde Python, euh, puisque c'était autour des années 2004, quelque chose comme ça. Enfin, c'était le début des ORM et euh, en tout cas, la, le, la, la, le choix a été fait de démarrer avec, euh, en en créant soi-même. Et donc, beaucoup d'optimisation de, de, vont être par rapport à cette ORM. Alors, qu'est-ce que c'est une, une application transactionnelle C'est une, une application qui va, qui, qui, sert, qui, qui va collecter, stocker et après faire des modifications sur des données, mais de manière transactionnelle. Donc on va, on va toujours essayer de, de, de démarrer d'un état euh, cohérent et on quitte l'application que dans un autre état euh, cohérent par rapport au, à la conception. Et euh, si on n'y arrive pas, on revient à l'état initial. Et, euh, et c'est principalement utilisé donc, dans la gestion d'entreprise euh, où en fait, la plupart des opérations sont des transactions, une transaction... Euh, euh, comme une, une vente, une transaction financière, ou, euh, ou un déplacement de produits. On veut savoir exactement ce qui s'est passé et garder un, le système euh, dans un état cohérent. Alors généralement, on appelle ce genre d'application un, un ERP, euh, même si le, le nom est un peu euh, limite un peu par rapport à ce que fait de, toute une application transactionnelle de gestion. Alors, l'application est composée de donc de transactions prédéfinies, souvent. Donc on sait exactement ce qu'on va, va faire. Quand on fait une vente, on sait ce que, doit, ce que va engendrer cette vente et quel genre d'opération ça va générer. Par contre, ces transactions, généralement, sont faites de manière concurrente parce qu'on a plusieurs utilisateurs qui vont encoder en même temps les informations. Et donc, il faut que la concurrence, cette concurrence soit gérée d'une certaine manière euh, généralement, on se base on sur euh, un moteur de, de base de données qui est acide, donc qui va garder, garder l'intégrité euh, transactionnelle euh, des données. Euh, je ne sais pas si tout le monde connaît le, les termes acides pour les bases de données. Euh, bon. <rire> euh, donc, euh, hop. Et donc, euh, ouais. Et, donc ce que je disais, c'est plusieurs utilisateurs qui vont encoder des transactions, mais on n'est pas euh, au niveau dans le même euh, ordre d'échelle qu'une application web qui va être ouverte à, au monde entier. Ici, euh, le nombre d'utilisateurs est généralement limité. Alors ça peut être pour les petites entreprises une dizaine euh, d'employés, ou ça peut aller jusqu'à 100 ou 1000, mais ça reste toujours des, un nombre assez, plutôt restreint par rapport à une application euh, web classique ouverte euh, sur, sur le monde. Alors les caractéristiques de ces transactions, c'est généralement, on va travailler avec un ensemble assez large d'enregistrements. Donc ce sont des gros ensembles de données qu'on va manipuler par la transaction. Mais les opérations qu'on va faire sur cette transaction sont généralement des, transactions, des opérations assez simples. On va additionner des nombres ou multiplier, calculer un taux calculer une taxe ou des choses comme ça. Donc, ce ne sont pas des opérations de calcul très complexes, très lourdes, mais par contre, on va devoir le faire sur un très large ensemble de données. Et généralement, c'est en plus, sur cet ensemble, les opérations sont légèrement différentes. Donc, en fonction des conditions, est-ce que le client a tel taux ou tel autre taux de TVA, etc. On va faire Alors, un calcul légèrement différent, mais c'est toujours des calculs assez simples. Alors, l'autre particularité, c'est que généralement, un record euh, va servir à représenter un document euh, qui est le document qu'un qu utilisateur euh, perçoit. Et, mais ce document va être composé de plusieurs records euh, dans une base de données. Donc, euh, on va avoir, une, par exemple, le cas de la vente, on va avoir une, un record pour le, pour le header de la vente, pour l'entête. Mais alors, on va avoir aussi une liste de, de lignes de vente, les produits qu'on va vendre, les quantités, etc. Donc ça, ça va être d'autres enregistrements dans la base de données, sur une autre table. Et, mais le document sur lequel l'utilisateur va travailler, c'est avec l'ensemble de tous ces records qui sont liés par des relations euh, des relations one-to-many ou many-to-many. Many. Euh, donc ça, c'est une particularité qui a un effet, qu'on euh, va voir après, sur, euh, sur le design euh, de, des API. et ensuite sur ces documents, qui sont, un, qui sont perçus comme un ensemble, on va avoir euh, un workflow qui va euh, s'appliquer dessus, c'est-à-dire qu'on va passer d'étape en étape, euh, en suivant certaines règles, euh, permettre certaines transitions ou pas, en fonction de d'où on vient, de quel état on est, etc. Euh, et ça, ça se contrôle sur l'ensemble le, du document. Alors, le but quand on fait une application transactionnelle de, de ce type, euh, c'est d'essayer de, de, que les opérations qu'on va à, appliquer sur euh, les documents sont euh, faites dans un temps euh, prévisible. C'est-à-dire que peu importe la donnée qu'on va traiter, on veut euh, la traiter dans un temps euh, le plus, euh, le, enfin qu'on va pouvoir déterminer, euh, en tout cas avoir un, un, une bonne euh, Bonne estimation. Et évidemment, le plus rapide possible, c'est mieux euh, pour l'utilisateur. Si euh, il doit, quand il clique sur un bouton, il doit attendre cinq minutes pour avoir le, le résultat, c'est pas, ça l'intéresse pas. Donc, on va essayer d'avoir un temps de réponse euh, prévisible et en plus euh, rapide. Euh. Voilà. Alors, pour atteindre ce, cet objectif, d'avoir un temps de réponse euh, rapide. Euh, sur les traitements, On va... il y a quelques euh, objectifs principaux dans le développement du, du, du logiciel, ou en tout cas de la, du traitement, euh, qui vont être les, les, les points clés qui vont permettre d'être rapides et d'être prévisibles. Donc la, la, le premier point, ça va être la communication entre la, le serveur euh, applicatif et euh, la base de données. Donc si on, le, le, le, cette communication, euh, et, donc le, le, euh, la récupération des données de la base de données, euh, est coûteuse, et, euh, est fortement coûteuse, généralement c'est à peu près 50% du temps d'exécution de, d'une requête va être passé à récupérer des données de la base de données ou, ou, ou en insérer. Et donc on va essayer de réduire au maximum le, cette communication et cette, le, le temps passé à échanger avec la base de données. Euh, et l'autre point, ça va être aussi d'écrire des algorithmes qui vont avoir un temps d'exécution le plus prévisible possible. Donc le mieux évidemment, si c'est un temps constant, euh, c'est l'idéal. C'est souvent assez compliqué à atteindre, c'est pas, pas toujours euh, possible mais avoir euh, des temps logarithmiques ou euh, juste euh, proportionnels au nombre euh, de, de records qu'on traite, c'est généralement euh, déjà une bonne, euh, un bon point. Alors pour ça, on, euh, quand on a développé Triton, on a euh, touché à certains points, on a euh, mis en place certaines euh, solutions ou architectures euh, qu'on euh, qu peut catégoriser en différents points. On a, développer une API spécifique qui nous permet de travailler euh, euh, d'atteindre les objectifs de, de, de limiter les, les transactions les, les communications et, euh, et de travailler sur des ensembles et d'avoir des temps d'exécution euh, plus proches de, de ON que, si possible euh, on a mis en place du cache sur certaines choses euh, que je vais expliquer plus tard euh, on a aussi euh, le, le, le design de, de, de l'application euh, qui, qui, euh, qui est particulier, enfin, qui est euh, conçue dans cet objectif-là. On a aussi euh, euh, retravaillé le, le, le, le moteur de workflow qu'on a hérité de TinyRP pour, pour être beaucoup plus performant. Et en fait, et à la fin, on va voir qu'on, la dernière étape, on est passé sur la euh, gestion de tâches qui est asynchrone. Alors, pour l'API... En réalité, la solution qu'on a développée est d'avoir un mix entre un pattern ActiveRecord, donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'avoir un record dans la base de données qui correspond à une instance d'une classe dans le, en Python, dans le programme. Ça permet donc d'abstraire pour le programmeur l'accès à la donnée et d'être plus, plus facile à programmer. Pour que ce soit plus facile à programmer. Et donc à écrire du code pour, pour, pour, dans, dans ce cas-ci, et à, à, à relire et à comprendre ce que fait le code. Euh, par contre, souvent, le, le désavantage de, de la, du pattern Active Record, c'est c'est souvent critiqué pour, pour avoir de moins bonnes performances euh, par rapport à d'autres patterns, euh, pour, pour le même résultat. Et donc nous, pour contrecarrer ce, ce, ce cas... Euh, des actifs ricornes. Je vois. Euh, je continue ou <rire> <rire> pas? Bon. Moi, je fais toujours. Enfin, bon. bon. les désavantages de, de l'active record, euh, on a mis en place euh, une autre API con, euh, parallèle qui va travailler plutôt avec des méthodes de classe, donc au lieu de travailler sur des instances, on va travailler sur des méthodes de classe et qui vont prendre, euh, opérer sur un ensemble de records d'un coup, euh, ce qui permet euh, de pouvoir générer du coup, des requêtes SQL plus, plus rapides euh, et moins de requêtes. Et d'être donc beaucoup plus performant. Mais le contre-coup, c'est que ça génère du code qui est plus complexe à comprendre, puisqu'on on est moins dans une application, enfin, dans, dans du code qui travaille avec juste des objets, qui manipule un objet. On, on a un concept un peu plus global. Alors, pareil, comme exemple, donc le, le cas typique pour l'Active Record, on va, faire une, on va appliquer une opération à un ensemble d'enregistrements, et alors on va sauver, record par record, euh, cette modification. Euh, D'un point de vue euh, performance par rapport à la base de données, ça va générer évidemment un, un query update euh, pour chaque record, donc ça va être euh, assez euh, consommateur en ressources, et assez lent à exécuter, puisqu'il y aura beaucoup de... de, de, de de communication entre l'application et la base de données, comparé à une API qui va pouvoir travailler sur un ensemble de records et appliquer la même opération. Alors ici, on va, ça va générer, alors, en fonction du nombre, de la taille de la liste de records, ça va générer un update ou plusieurs s'il si faut le découper, si la liste est vraiment trop grande et qu'on ne peut pas la faire entrer dans un query SQL parce que les bases de données ont généralement une limite sur la taille du query, donc on ne va pas pouvoir nécessairement mettre un million de records d'un coup, mais on va le découper en bouts, et on va limiter du coup le nombre de queries. Alors du coup, le problème, c'est qu'on va se dire on a deux API, donc deux manières d'accéder aux données différentes dans l'application, et donc potentiellement euh, une incohérence ou euh, un fonctionnement légèrement différent d'une version d'une API à l'autre. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème, parce qu'on peut construire euh, le pattern ActiveRecord euh, au-dessus de l'API la, de, de, de méthode de classe. Donc, euh, ce n'est qu'une surcouche euh, au-dessus de, de cette API qui, euh, qui, qui garantit qu'en fait, on, on, on utilise toujours la même API. Donc, ça ne fait que... Euh, faire une, une couche euh, plus, plus facile à manipuler, mais derrière, c'est le, le même, euh, les mêmes méthodes qui sont exécutées, les mêmes process. Euh, alors, du coup, euh, donc, on a vu, euh, le, un des goals, c'est de limiter le nombre de, de communications avec la base de données. Et donc, ça va être aussi de limiter les appels euh, de, de création, de lecture, d'update et de suppression euh, dans la base de données. Euh, donc, les appels aux méthodes qui font ces opérations, on doit aussi euh, essayer de les limiter, euh, afin de limiter le nombre de queries. Euh, y, y a, y a le, ça, ça permet de limiter le nombre de queries, mais aussi d'autres choses. Par exemple, si on a un, euh, un cache par rapport aux données qu'on lit dans la base de données, plus souvent on va écrire « modifier la base de données », du coup il va falloir invalider le cache, et ça a un coût euh, de, de traitement. Donc il est préférable d'essayer de, de, de faire cette opération le moins souvent possible, de modification des données, et si on le fait, de le faire regrouper en un, un seul moment pour invalider tout le cache d'un seul coup, et de limiter du coup euh, le... le, la, le, le euh, la fréquence d'invalidation la et l'autre point c'est que aussi une fois que le cache a été invalidé ben, il va falloir le re remplir et donc si on le, si on passe son temps à remplir le cache à la valider à remplir le cache on, on, on perd beaucoup de temps euh, en traitement il est préférable d'essayer de, de faire les opérations de modification à la fin du traitement il y a aussi toute une partie de validation généralement dans le RM on a on va valider les données qu'on va écrire dans la base de données donc euh, on n'a pas on, c est, c est, ne repose pas uniquement sur les contraintes du schéma de la base de données, mais on va avoir aussi des, des contraintes ou des, ou des validations qui sont qui vont être beaucoup un, un côté plus business, plus plus complexe et qui vont être euh, imbriquées dans le dans le RM. Et donc quand on va faire des opérations de modification, on va avoir un processus de validation pour voir si la, la modification est, est acceptée ou pas. Et donc faire cette validation le moins souvent possible est, est aussi euh, bénéfique puisqu'il va falloir faire euh, du traitement qu'on qu élimine et, euh, et enfin, il y a aussi tous les événements qui vont être triggerés parce qu'on fait une modification sur les données qui vont propager euh, entraîner d'autres traitements donc il est préférable d'essayer de, de regrouper et de limiter le nombre d'événements euh, générés pour limiter encore une fois le, le traitement alors l'API avec lequel euh, on a, euh, on a abouti, c'est celle-ci, alors je ne sais pas si c'est facile à, à comprendre, mais euh, en fait l'API de création de, de données, on va prendre une, va prendre une liste de, de dictionnaires qui représentent les valeurs euh, de, de chaque record, et donc on va, avoir, on va pouvoir créer plusieurs records d'un seul coup, ce qui va nous permettre de valider la création de ces records tous ensemble, d'un seul coup, au lieu de, de, de faire euh, euh, un par un. On a la même chose pour l'écriture. Celle-là est un peu plus complexe encore à comprendre. C'est-à-dire qu'on va... Euh, C'est une API qui est, euh, qui est flexible. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut l'étendre pour autant de paramètres qu'on veut. Et ça va être chaque fois, euh, le premier paramètre va être la liste de records sur laquelle on va appliquer la modification de, de valeur, et puis on peut avoir une autre liste de records sur laquelle on va réappliquer d'autres modifications, et euh, pouvoir ainsi avoir en un seul appel la modification des modifications différentes pour des listes différentes d'enregistrement. De, et encore une fois, ici, ça va permettre par après aussi de valider tous les records modifiés d'un seul coup, au lieu de valider uniquement les, les listes individuellement. Alors, euh, l'API pour euh, la suppression ben, prend juste la liste euh, des enregistrements qu'on veut supprimer. Donc ça, c'est assez classique. Il n'y euh, a rien de particulièrement euh, innovant dans, la, dans cette partie-là. Euh, et l'API la, pour, pour la lecture, ben, on va lire plusieurs records, donc euh, les identifiants de, des records, d'un seul coup, euh, au lieu de faire, euh, les lire un par un. Donc on va faire un seul query euh, SQL pour, pour un ensemble de records et les récupérer d'un coup. Euh, et donc, comme je parlais pour la validation, cette API va permettre chaque fois de valider les, les records en, en groupe, d'un coup. Ce qui est intéressant, parce qu'on va voir plus tard, euh, la gestion de cache. On a une gestion de cache qui est spécifique pour... Euh, le, pour lire des ensembles de records de manière assez optimisée. Euh, et l'autre partie euh, aussi, on va valider uniquement les parties qui sont susceptibles de ne plus être valides. Donc, ce qui a été changé, euh, on va on va valider uniquement ce qui a été changé et ou des, les conditions les, les, les valeurs qui dépendraient de qui auraient des comme conditions les valeurs qu'on a changées. Je ne sais pas si c'est si clair. Euh, <rire> bon. euh, donc voilà, tout ça pour limiter, encore une fois, le, le traitement de ce qu'on valide, mais garder quand même euh, la certitude que l'enregistrement le, est, est cohérent. Euh, une autre partie qui, euh, au départ, pouvait paraître être une bonne idée, euh, quand on insère dans la base de données, est-ce qu'on va faire une loupe où on va lancer un query insert pour chaque valeur, une après l'autre, ou alors on va utiliser l'insert de, de valeurs multiples que, que SQL supporte, donc avoir une cert, values et une liste de valeurs. En on pourrait penser au départ que l'insert avec des multiples valeurs est plus performant, puisqu'on va faire qu'un seul query sur la DB, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. C'est même plutôt l'inverse. Pour nous, l'insertion par loop est plus efficace. Alors, on va avoir l'overhead de la communication, on va faire plus de communication avec la base de données, puisqu'on va envoyer plusieurs queries. Mais, le problème de l'insert de multi c'est que le query devient très grand si on veut insérer beaucoup de données. Et du coup, le parsing de ce query qui est assez long a un certain coût pour la base de données qui, comparé à l'overhead du run trip, souvent euh, est de même ordre de grandeur. Mais en plus de ça, un query qui va être très grand, a peu de chance, euh, on a peu de chance de le retrouver une deuxième fois. Et donc, tout le, le cache des queries préparées en base de données bah, ne va plus être très efficace, puisqu'on va avoir chaque fois des, queries, des, des longues queries avec des tailles enfin, qui sont légèrement différentes. Tandis que le, le petit query d'insert d'une seule valeur, celui-là, on, on a de fortes chances de le retrouver régulièrement. Euh, évidemment, euh, la préparation des queries dans base de données, euh, le pré n'inclut pas les valeurs qui sont insérées. Euh, les valeurs sont passées de, en paramètres à côté, donc c'est vraiment le query euh, sans variable qui est, qui est mis en cache. Et, euh, et enfin, l'insert à, à multivaleur euh, est plus compliqué à, à construire, donc on va passer plus de temps à essayer de le construire qu'un qu simple insert, parce qu'il va falloir qu'on insère exactement le même, nombre de, qu les mêmes valeurs, le même nombre de valeurs, et ça, pour, pour le garantir, il faut voir les, euh, comparer les valeurs que l'utilisateur va passer à l'appel de fonction et compléter les blancs s'il faut et donc ça va être un traitement qu'on va devoir faire en amont qui est aussi coûteux et, et du coup, à la fin, faire une loupe d'insert est plus efficace euh, en moyenne que d'essayer de faire des... un query plus, plus, plus complexe. Autre, une autre partie par rapport euh, à la communication euh, les appels euh, distants. Donc on a, euh, on a vu, euh, j'expliquais que les, pour l'utilisateur, lui, il travaille avec des documents, donc qui sont un, un, des enregistrements qui incluent un ensemble de sous-enregistrements, avec des one-to-many, etc. Euh, afin de garder un, le, le côté transactionnel, c'est-à-dire qu'on fait toutes les modifications d'un seul coup, euh, ou on annule et on roll-back. Euh, L'opération, euh, on a une, une API pour, comme valeur pour les champs euh, euh, one-to-many qui vont, au lieu d'être juste les, les valeurs classiques, vont inclure des opérations euh, de création, d'écriture, de mise à jour, etc. Ce qui va permettre de faire en un seul appel, modifier le record principal, mais aussi les records qui lui sont liés, et donc limiter le nombre d'appels entre le, le client et le serveur, et de faire en plus l'opération dans une seule transaction qui permettra de garantir l'intégrité. Donc c'est une espèce de manière de, de faire euh, un appel regroupé euh, au, au système. On, peut, on aurait pu imaginer d'autres euh, euh, mécanismes, mais euh, c'est celui qui, ont, qui a été choisi. Et évidemment, ces appels mimiquent l'API euh, euh, des appels euh, de méthode classique, Create, Write, Delete. Euh, qu'on a implémenté donc avec des listes qui sont extensibles. Une autre optimisation qu'on fait, c'est la gestion des caches, qui est spécifiquement conçue pour le travail avec des listes d'instances. Donc Ce qu'on va régulièrement retrouver dans le code, ça va être des listes d'instances de records qui vont être construites généralement euh, directement. Donc, euh, on a la liste, on récupère la liste parce qu'on va demander d'aller lire tous les tous les enregistrements avec telle, avec une liste d'ID. Donc, on a cette liste et euh, bah, généralement, ce qu'on va faire, c'est on va itérer sur la liste pour euh, faire une opération euh, dessus. Et donc, ce qui va se passer, c'est à, à l'accès la pr du premier élément de la liste, quand on va, commencer, quand on va demander à avoir euh, la valeur d'un champ. Euh, en background, l'ERM le, le va fetch, préfetcher, euh, donc va lire pour ce record-là, mais aussi X records après dans la liste. Donc il, il sait que c'est un record qui vient d'une liste, et donc il va prendre, lire d'office euh, un certain nombre. On, on pourrait lire toute la liste, mais euh, si elle est trop grande, on peut, pour des raisons de limitation de mémoire, on a euh, une limite qui, qui, qui est fixée. Euh, et donc on va lire d'un seul coup tous les records suivants, ce qui va faire que quand, à l'itération suivante, qu'on va passer à euh, au deuxième élément de, de la liste, et ben on aura déjà ces données remplies dans le cache, et donc ça ne va pas générer un, un nouveau query sur la base de données. Euh, et donc, quand on va itérer comme ça sur une liste, généralement, si la liste n'est pas trop grande, on va faire qu'un seul query, ou alors on va faire... Un nombre qui va être proportionnel juste à la longueur de, de la liste. Euh, et évidemment, une fois qu'on qu essaiera de, de lire le record qui est juste après ce qu'on a pré-catché, pré-rempli euh, pré dans, le, dans le cache, euh, ce, qu va, ce qui va se passer, c'est qu'on va re-remplir le cache, pour, on va relire pour les su, X suivants, mais en même temps, on va. Euh, oublier les précédents qu'on avait en, en mémoire, pour, euh, pour limiter bah, la consommation mémoire, et on sait bien, parce qu'on la, la plupart du temps, le, le, le pattern, on ne revient jamais euh, sur la liste qu'on qu est en train d'itérer, on ne remonte jamais, on avance toujours, euh, on va la parcourir complètement, et donc ça permet d'avoir euh, une espèce de heuristique qui va essayer d'optimiser la, la loupe sur, euh, sur, sur, euh, sur les listes de records. Alors, euh, du coup, bah le, le, le pattern qu'on qu a généralement euh, dans, dans, dans Triton, euh, c'est qu'on va itérer sur les liste de records, on va appliquer une opération sur, euh, sur le record, on va changer euh, certaines de ses valeurs, on ne va pas sauver tout de suite ce record, parce qu'il n'a pas d'intérêt à être sauvé à ce moment-là, puisqu'on a la liste de toutes les instances, et en fait, on va utiliser l'API euh, euh, qui est... Le, le save, en fait, est un mix entre le create et le write. Il va, ça va être juste euh, appelé create ou write, en fonction de si le record a déjà été sauvé ou, ou pas. Euh, il va appliquer, du coup, euh, un, une seule écriture sur l'ensemble euh, des, des enregistrements, et donc, ça va être euh, un, seul, euh, un seul query à l'ADB qui va être regroupé et une seule validation, etc., sur l'ensemble des records, tout en, en profitant de, de l'effet du cache sur les listes qu'on qu vient de voir. Et donc, ce qui va se passer, on va avoir un query pour lire les, les données et puis... X query update si euh, évidemment les, la modification est chaque fois différente pour chaque record. L'autre partie, donc quand on va remplir le cache, on va euh, utiliser, euh, on va directement remplir. Donc quand on lit pour une colonne, euh, ben, en fait comme on est déjà en train de lire les, les colonnes, une colonne d'une table, ben, en fait, on va lire toutes les colonnes de, de, de cette table là pour remplir euh, le le cache, ce qui permet euh, du coup si on accède à un, à un premier champ, quand on accède au champ, à un autre champ du même record bah, de ne pas refaire une, une, sélect, une sélection c'est la technique de, de eager loading, donc on va essayer de remplir de lire un maximum qui ne, de, de, de, de, de données qui ne rajoutent pas euh, de la complexité au query euh, donc on va, on va le faire évidemment pour tous les champs qui ne nécessitent pas de faire une jointure sur une autre table parce qu'évidemment, une jointure, ça va être une opération beaucoup trop coûteuse par rapport à juste la lire des données en plus. Euh, je pense, j'ai pas noté, mais en plus, on, on, on ne le fait pas pour les champs qui sont trop grands. Donc les champs binaires, etc., on va pas les lire systématiquement, puisque bon, potentiellement, la taille est, est trop, enfin, peut être grande et donc n'a pas d'intérêt pour remplir le cache. Donc, on va remplir tout d'un coup. Et alors, on a toute une série de champs qui vont être, eux, en, en, à chargement euh, bah, euh, -y, passif, je suppose. Euh, donc, ça va être tous les champs qui vont nécessiter de faire une jointure. Euh, donc, les champs qui sont de, des champs relations, comme uh, one-to-many ou many-to-many, many, qui requièrent de faire une jointure sur une autre table pour récupérer les données, bah, ceux-là, on va les lire uniquement si on y accède. Mais, si on y accède pour un record évidemment, on va pouvoir factoriser le query pour lire en un seul query pour tous les autres records de la liste donc c'est juste c'est un travail qui va se faire à la demande, au premier accès on va remplir le cache pour tous les autres records pour le même parce qu'en plus, potentiellement si on est dans une loupe, qu'on accède à un champ de ce type là il y a de fortes chances qu'à l'itération suivante on on repasse dans le même euh, bout de code et qu'on va re, avoir besoin d'accéder le même champ, mais pour le record suivant. Euh, une autre partie d'optimisation, c'est de partager le, le cache, euh, pas uniquement avec les instances qui sont dans une liste, mais avec euh, les, toutes les instances qu'on va créer pendant cette transaction. Euh, vu qu'on est dans une transaction, on sait que les données ne vont, euh, ne vont pas être modifiées par une autre transaction, c'est le principe euh, acide de, de, de la base de données. Donc on est dans l'environnement qu'on connaît, euh, et donc on peut remplir ce cache euh, des données brutes qui sont dans la base de données, euh, les partager pour, euh, euh, euh, pour qu'ils soient réutilisables à différentes parties de, de, de l'application. Donc quand on va instancier euh, deux fois le même record, avec le, le même identifiant, en réalité, on va aller lire qu'une seule fois le record, et la deuxième instanciation va récupérer ce qui a déjà été lu par, à, la première, à la première instantiation. L'autre partie, c'est que généralement, on fait des recherches dans la base de données pour, pour, pour récupérer les instances. Donc ça, ça va être un query de, de, de, de, de recherche par rapport à des critères. Cette recherche on va aussi en profiter, puisque ça va être un, un query select, pour remplir le cache en perspective de l'instanciation du résultat. Ce qui va permettre donc du coup encore une fois d'économiser un query, euh, au lieu de faire un query de recherche et puis après un query de, de lecture, on, va, euh, on aura que le que query de recherche qui remplit automatiquement l'instance. Parce que, en, en réalité, donc, le à pattern qu'on retrouve souvent, c'est on fait une recherche et puis après on... on on va faire une action sur le résultat de la recherche, et donc on va réitérer. Et donc ici, il est possible de n'avoir qu'un seul, qu seul query SQL qui va être exécuté sur, cette, sur ce petit exemple de code, parce que tout aura été rempli, lu par la recherche. Évidemment, uniquement si c'est des champs qui, que la méthode action n'utilise que des champs qui sont en, en eager loading. Alors c'est bien, bien d'avoir un cache, mais en fait c'est bien de, de limiter aussi la taille du cache pour ne pas qu'il prenne toutes les ressources euh, du, du, du système. Donc en fait on met en place euh, juste une limite. Euh, ce qu'on utilise c'est un cache en LRU. Donc euh, on va... Euh, une fois qu'on atteint la limite du, de la taille du cache, on va supprimer ce qui a été le moins utilisé, donc les, les, les, plus, anciens, les plus anciennes valeurs du cache qui n'ont plus été accédées, c'est celles là qu'on va éliminer, en considérant que celles qui sont accédées régulièrement sont plus chaudes et risquent d'être de nouveau accédées. Euh, alors, ce qui est, cette limite c'est bien de la rendre configurable, parce que ça dépend en fait de, des capacités de la machine. Euh, donc euh, mais encore une fois, c'est bien d'avoir de bonnes valeurs par défaut qui fonctionnent dans la majorité des cas. Et puis, euh, les, les cas exceptionnels, on peut configurer, augmenter oui, ou diminuer si on est euh, contraint par des, des ressources euh, limitées. Une autre chose qu'on peut mettre en cache, c'est le résultat de certaines fonctions. Euh, le on s'aperçoit qu'on a des méthodes qu'on qu appelle avec, euh, dont le résultat ne change quasiment jamais. C'est-à-dire que euh, les données sur lesquelles elles se reposent sont des données qui sont statiques, qui, restent dans le, qui sont des données par exemple de configuration, qui sont changées très très très rarement. Euh, en fait, autant euh, mettre en cache euh, ces données-là. Euh, enfin, le résultat de, de l'appel de fonctions qui se base uniquement sur ce genre de données. Alors, pour, pour que ça marche, il faut évidemment que les paramètres de la méthode euh, aient peu de variabilité, de variation. C'est-à-dire, il ne faut pas, euh, euh, si un des paramètres est le temps, évidemment, là, euh, le cache ne, ne, ne sert quasiment à rien puisque on aura quasiment toujours euh, une valeur différente et, et, euh, et on ne va faire que remplir un cache qui n'est jamais utilisé. Euh, Notre partie le danger d'un cache comme ça qui est persistant à travers les transactions, c'est qu'il va falloir le, le cleaner, le, le, le nettoyer. Quand évidemment on fait des changements sur la DB, il faut le supprimer pour qu'il soit recalculé par rapport avec, aux nouvelles données. Un autre point, c'est qu'il faut faire attention. Si on, essaye, si on a plusieurs instances, du, plusieurs process, plusieurs instances du, du serveur, bah, il faut un mécanisme qui qu'une instance dise à l'autre euh, qu'elle a modifié telle ou telle donnée et donc qu'il faut euh, supprimer le cache qui en dépend euh, avec Triton on utilise en fait la, la base de données pour, euh, pour euh, notifier ce, ce genre de, de, de modification c'est à dire que quand on va modifier euh, on a un, un enregistrement pour chaque cache et euh, le, le serveur qui va faire une modification qui valide le cache va juste noter à telle heure, le cache a été, a été modifié. Donc, si toutes les autres instances qui ont un cache antérieur à, à cette modification, le client le, le supprime et puis euh, vont reconstruire leur, leur, leur cache d'après. Et donc, évidemment, il faut que ça change peu fréquemment pour que ça soit utile. Sinon, euh, le cache est tout le temps vidé euh, par les autres serveurs et, et on n'a pas d'intérêt. Euh, alors, par rapport euh, au design... Euh, C'est le design du code. Euh, comme on a toute une API qui est optimisée pour travailler avec des listes de records, avec des, des paquets d'enregistrements, de, ben évidemment, il faut toujours concevoir euh, le code pour fonctionner par, euh, par opération sur des listes d'enregistrements. Euh, les, les, les points dans le code où on s'aperçoit qu'on a des problèmes de performance seront généralement des endroits où on a codé. Euh, une méthode euh, juste en pensant que ce serait accédé par une, un seul record à la fois ou des choses comme ça qui ont euh, c'est souvent là qu'on trouve les, les points de de, de ralentissement dans l'exécution de, de, de, de la transaction euh, une autre partie un autre point qui revient euh, souvent donc c'est de faire des requêtes SQL dans des dans des boucles euh, c'est toujours là aussi qu'on euh, va perdre du temps, parce que, bah, une loupe, euh, potentiellement, la taille peut être très grande, et donc on ne peut pas prédire que cette loupe s'exécutera rapidement et qu'il y aura donc peu de, de requêtes SQL. Alors les requêtes SQL, évidemment, c'est toutes les méthodes crudes euh, aussi, puisqu'elles génèrent des, des requêtes SQL. Il euh, n'y a pas uniquement euh, accéder à la base de données, mais des méthodes qui y accèdent. Et donc, il faut, comme on a vu l'exemple précédent, il faut essayer de sortir cet appel en dehors de la loupe. Généralement, à la fin de la loupe, on va faire un appel à une sauvegarde ou une écriture. Un autre point, c'est quand on conçoit sa base de données, il faut faire attention de ne pas créer des points de contention dans le schéma. Un exemple qu'on avait en fait, sur chaque table, chaque enregistrement, à le, une référence sur l'utilisateur qui a créé l'enregistrement le, et l'utilisateur qui a le modifié la dernière fois cet enregistrement. Cette, cette, ces, ces colonnes étaient en fait des clés étrangères vers une table utilisateur, euh, tout, euh, tout bêtement, euh, ce qui paraissait un, un design cohérent et, et intéressant. Le souci, c'est que comme on a une clé étrangère qui pointe sur cette table, sur la même table, pour tous les, pour toutes les autres tables, euh, à la moindre modification, la base de données vérifiait vérifier la, la validité euh, du, de la colonne, euh, principalement de dernière modification par l'utilisateur, pour s'assurer qu que l'identifiant ID, qui était euh, écrit existait toujours dans la base euh, utilisateur. Euh, c'est la contrainte donc, de, de clé étrangère, et ça, ça génère en fait un lock sur la table utilisateur qui euh, crée un point de contention par rapport à toutes les autres écritures qui sont faites en même temps. Euh, alors on a résolu euh, le, le problème, assez simplement. On a supprimé euh, la contrainte de clé étrangère. Donc il n'y a plus de vérification euh, par, la, par la base donnée de, de, de l'intégrité. Et en contrepartie, on s'est juste dit qu'on n'interdisait de supprimer des utilisateurs. Euh, donc du coup, euh, on est sûr que euh, l'enregistrement existe toujours puisqu'on ne peut pas supprimer d'utilisateur. Donc tout utilisateur utilisé, enfin qui existe, euh, sera dans la dans la DB pour euh, pour toujours. Et en fait, on a on utilise juste une suppression logique euh, qui garde donc l'enregistrement. Et, et en réalité, est, ça revient au même que par rapport à la contrainte de clé étrangère, puisque on ne savait de toute manière pas supprimer l'utilisateur si jamais ils avaient créé un enregistrement quelque part, ils avaient une référence, et donc on ne pouvait pas euh, modifier. Donc on n'a pas changé la fonctionnalité, on a juste implémenté de manière différente pour limiter les, les contentions. Euh, un, un autre euh, point de contention généralement par rapport au design euh, de la l'ADB, euh, c'est en fait, modifier un enregistrement est toujours beaucoup plus euh, euh, coûteux que de rajouter dans une table. Parce que quand on va modifier, en fait, on, on va le, créer un log sur cet enregistrement qui pourrait être potentiellement utilisé par d'autres, etc. Et donc ça crée un, un point de contention, euh, encore une fois. Euh, alors l'exemple qu'on avait, c'est, euh, on, on comptait sur... Euh, le, l'enregistrement de l'utilisateur, le nombre de fois où il avait un, une tentative de, de login qui échouait, ce qui permet de mettre en place une, une protection en, en, en augmentant le temps de réponse proportionnellement au nombre d'échecs. Euh, C'est juste une protection contre les, les, les attaques par brute force. Mais le fait d'aller écrire systématiquement sur ce même utilisateur d'augmenter le, le un compteur. Euh, bah, créer en fait euh, un lock euh, puisque comme euh, on, on, on prenait une transaction et on écrivait sur ce, cet enregistrement et que on mettait en, automatiquement en place un délai de réponse qui était propre, enfin, exponentiel par rapport au nombre d'erreurs, de, de, bah, un lock était gardé sur cette euh, ligne qui empêchait l'utilisation un, un, un autre utilisateur de se connecter qui aurait besoin de, aussi de mettre à jour euh, ce record-là, ou euh, si euh, cet enregistrement était utilisé comme référence euh, par une clé étrangère, etc., ça euh, bloquait d'autres opérations. Et donc, à la place de, faire, de mettre à jour un record, en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on ajoute dans une table à part euh, juste une entrée pour chaque... Euh, Erreur. Et donc on ne fait que rajouter, ça ne crée pas de nouveau lock, puisqu'on on lock en fait que le record sur lequel on, a envie on vient d'insérer, donc personne d'autre ne, ne, ne le connaît à ce moment-là. Et pour savoir combien d'erreurs de, de, euh, de, de login on a, on fait juste un, un count sur, euh, le, sur la table. Et donc du coup, là on, on a enlevé une contention euh, juste par design, en préférant d'ajouter que modifier. Donc de manière générale, c'est toujours plus, plus efficace d'ajouter que de mettre à jour l'existant. Alors euh, j'ai expliqué que sur les documents, on a des workflows qui permettent de définir les étapes. Donc une vente, elle, passe de, de, elle est en brouillon, et puis on passe en, en devis, et puis elle est validée, et puis on, on va facturer, etc. Euh, on a hérité de, de TinyRP d'un moteur de workflow qui était tr très complexe, qu pouvait, qui était stocké, la description était stockée dans la base de données, il pouvait être modifié, etc. Euh, en fait, c'était euh, un moteur très complexe qui faisait beaucoup de lectures, qui, qui prenait beaucoup de ressources. Euh, et en fait, on, on s'est aperçu qu'en fait, on, on, on utilisait très peu de ces fonctionnalités dans l'utilisation courante et qu'on pouvait simplement remplacer, au lieu d'avoir une description complète du, du workflow, on peut juste remplacer par une API qui fonctionne par contrat. Euh, donc on a juste des, des méthodes qui, qui, qui correspondent à des transitions, qui, qui ont un certain nom, une certaine, euh, une certaine API, et qu'on qu va juste utiliser dans le code, à certains moments, on, on câble juste euh, les appels de méthodes et ça a ça résolu quasiment tous euh, tout euh, Ça a permis de remplacer quasiment dans tous les cas le workflow actuel et en plus, euh, comme c'était beaucoup plus léger, on a rajouté des workflows un peu partout sur plein de, de documents qui n'en avaient pas avant parce qu'on considère que c'était trop coûteux de, de mettre un workflow. Parce que, ça requierait beaucoup de, euh, de ressources. Et donc, la, la conclusion, c'est de se dire, parfois, il n'y a pas besoin de faire des moteurs très complexes. Euh, on peut résoudre le problème de manière beaucoup plus simple et euh, ne pas essayer de résoudre tout, euh, toutes les possibilités si, euh, si en fait, euh, on n'a pas vraiment le problème euh, de cas concret à, à résoudre. Et enfin, la dernière optimisation qu'on a faite, qui est toute, toute récente, on a, au lieu de, la dernière étape, une fois qu'on a notre transaction, notre opération qui est optimisée au maximum, qu'on a limité le nombre de queries, etc. En fait, le dernier point qui permet de répondre encore plus rapidement à l'utilisateur, c'est de, de ne pas exécuter l'opération mais en fait l'exécuter plus tard et de retourner directement à l'utilisateur. donc pour ça, c'est simplement le fait d'avoir une queue de tâches qu'on va remplir, donc quand l'utilisateur va marquer, valider sa vente, ça déclenche tout un ensemble de processus, on doit faire un bon de livraison, une facturation, etc. Et bien au lieu de la, lieu de la faire tout de suite, créer tous ces, ces enregistrements, tous ces documents euh, tout de suite, bah ben, en fait on, on les postpose à plus tard. Euh, alors la particularité, c'est que la queue euh, qu'on qu va utiliser pour les tâches, elle doit avoir certaines propriétés, donc on ne peut pas utiliser n'importe quel système de, de queue, puisque, encore une fois, on est dans un système transactionnel, donc on ne doit pas créer les documents si, au final, la validité, on ne pouvait pas valider le, le, le bon de commande ou, euh, ou s'il y a une erreur et que, le, donc, du coup, le bon de commande n'est pas validé, bah, il ne faut pas que la tâche de, euh, de création de, de livraison soit, euh, soit lancée. Et donc, du coup, on a besoin d'une queue qui est aussi transactionnelle. Euh, alors, la solution qu'on a euh, choisie pour ça, euh, c'est d'utiliser la base de données comme moteur de queue. Alors généralement, ce n'est pas, pas ce qui est conseillé dans, quand on regarde euh, euh, dans la littérature. Les bases de données SQL ne sont pas conçues pour, pour, pour, pour faire du de, de queue-in euh, parce qu'elles ont tout un, toute une série de propriétés qui fait que c'est plus compliqué à mettre en place. Mais euh, comme on est basé sur Postgres, SQL euh, comme base de données et qui est une base de données vraiment euh, très intéressante avec beaucoup de futurs. on sait quand même implémenter une, un système de queue euh, grâce euh, au lock, alors je ne sais pas comment dire en, en français, advisory lock, euh, donc en fait on va on, la base de données nous, nous offre la possibilité de, de locker euh, individuellement certains enregistrements euh, qui va permettre de, de faire une réservation dans la queue sans avoir, sans, une, sans empêcher d'autres transactions de venir réserver d'autres records, c'est un peu compliqué. Et en plus, on a un système de listen notify à l'intérieur de la base de données, dans le moteur de base de données, qui lui est transactionnel. Donc, on va pouvoir envoyer des messages aux, aux autres, aux workers, par exemple, mais uniquement de manière transactionnelle. Donc, je lance dans mon code le message, il ne sera reçu par le worker que si Ma transaction à la fin est correctement comitée et qu'il n'y a pas de problème d'intégrité. Et donc c'est grâce à ça qu'on du coup on a une queue qui est transactionnelle et qu'on va pouvoir, on peut dé, euh, postposer le traitement, euh, euh, des traitements lourds à, euh, plus tard. Euh, euh, L'autre point important quand on crée des tâches. Euh, qui sont exécutés dans, dans, par des workers. C'est euh, un point qu'on essaye toujours d'implémenter, c'est faire la, les, que la tâche soit euh, indépotente. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler plusieurs fois, euh, ça aura toujours le même résultat. Alors pour nous, ça veut dire euh, si on appelle plusieurs fois sur la vente de créer le, la livraison, eh ben, elle ne créera jamais qu'une seule livraison. C'est-à-dire si la livraison a déjà, a déjà été créée par une autre tâche elle ne va pas euh, recréer une nouvelle livraison pour, euh, pour la vente. Bon, elle, le code va être toujours comparer l'existant par rapport à où on veut aller et ne faire que la différence. Et donc, on peut appeler cette méthode euh, de création de, de livraison autant de fois qu'on veut. Elle, elle n'aura pas d'effet. De, euh, enfin, le, le résultat sera toujours d'avoir un système cohérent euh, de données. Euh, L'autre avantage d'avoir une queue avec des workers, ben, c'est évidemment qu'on va pouvoir créer plusieurs, euh, euh, beaucoup de workers, on va pouvoir les dispatcher sur différentes machines euh, et donc euh, augmenter la capacité de, de, de calcul facilement et à, à l'inventer. Donc si on a des moments où on a plus de euh, besoin de, de, de réponses ou de travail, ben, on, on peut euh, faire un scale-up et puis euh, réduire par après. Euh, les tâches on les travaille toujours aussi par liste de records donc toujours pour profiter de l'API euh, de tout ce qu'on a vu avant sur la gestion du cache etc et, et mais par contre le, la chose qu'il faut faire attention et ce, ce que prend en compte notre, notre gestionnaire de queue c'est qu'évidemment si on poste une tâche pour un record qui, va, qui a été supprimé bah, il ne faut pas que euh, que la tâche plante euh, parce qu'elle a d'autres records à, à traiter, donc il faut filtrer avant tous les records qui ont été supprimés. Euh, donc, voilà. Et ensuite, le, le, le dernier point, c'est que si on fait une, un système de postage dans, dans une queue, euh, si on veut que ça soit utilisé au maximum, il faut que l'appel la, soit euh, facile, et donc en fait on a créé une API euh, qui, qui semble assez, assez simple, donc on peut, appeler, on peut mettre en queue n'importe quelle méthode, de n'importe quel objet, on a juste un attribut, donc on fait comme si on appelait la méthode, mais euh, depuis un attribut qui s'appelle queue, au lieu de, de directement la méthode, Et donc du coup, ça appelle la même méthode, mais enfin, euh, ça poste cet appel-là dans la queue. Donc c'est assez simple, euh, le code, euh, euh, code qu'on avait existant avant l'ajout de, de système de queue, a été très facilement porté à un système de tâches, parce on ajoute juste euh, cette méthode-là et, et on est passé sur un système euh, asynchrone. Voilà, c'est tout. Euh, S'il y a des questions. C euh, euh, normalement c'est fini, je crois. C'était jusqu'à demi, mais on peut prendre des questions parce qu'il n'y a pas de. Ouais. Parce des très Ok, alors je peux répéter la question pour l'enregistrement. Comment est-ce qu'on fait pour faire des méthodes à dépotant euh, alors, alors qu'on euh, pourrait avoir des appels qui sont très proches. En fait, euh, bah, généralement, on, euh, la, la méthode prend en compte, enfin, prend en paramètre, généralement, le record. Donc, si, euh, si on crée le, les livraisons pour une vente, un des paramètres va être la vente. Donc, soit ça, ça va être une méthode d'instance, et donc, ce sera le paramètre d'instance qui, qui sera la vente. Donc, ça, ça crée automatiquement euh, une espèce d'identifiant unique. Et, en fait, en fait, L'algorithme, lui, est une... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'état actuel. Donc, pour la vente, on va regarder qu'est-ce qu'on a déjà livré ou qu'est-ce qu'on a déjà prévu de livrer, qu'est-ce qu'on devait normalement livrer par rapport aux quantités qu'il y a sur la vente. Et on va faire la différence. Et si on a une différence, donc si elle est positive, c'est-à-dire qu'on n'a pas livré suffisamment, on va créer une nouvelle livraison de la différence. Et donc, si on a déjà livré tout ce qu'il fallait faire, ben on n'a rien à livrer, donc on ne crée rien.